Oh, adieu, Brot Salut Vincent Ça va bien, bien bah, Ça va, et toi Oh, super C'est pas bah, la une, je suppose Comme d'habitude Tiens hein. Merci, Brot Ça commence pas aujourd'hui, hein Tu Toujours pas de lunettes Bon, tu sais, je suis équipé, Dieu. Hé hey.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 Ça y est, j'y suis à hein, la montagne, la vraie. Mais ça monte, hein.